Aujourd'hui, je suis encore là pour vous raconter une histoire. Mais cette fois-ci, pas une histoire sur un magicien, parce que je vais vous parler du débinage. Même si le débinage est aussi vieux que la magie, il fut en plein essor au milieu du 19e siècle. Alors pour comprendre pourquoi il fut en plein essor à cette époque-là, il faut remonter le 3 juillet 1845. Car Barcelone, c'est la ville qui accueille aussi la plus vieille boutique de magie au monde, El Rey de la Magia. Et c'est justement pour ça qu'on y est. Tout de suite. Alors, je m'appelle Hugo. J'ai 17 ans donc j'habite à Lyon et au départ j'ai créé une chaîne de magie qui s'appelait ID Cards où je présentais chaque semaine des, des astuces pour les débutants, pour début, comment commencer en magie, comment essayer de s'améliorer, en fait essayer de prendre mon expérience pour leur apprendre eux à, à commencer sans, tout, sans tous les quacks, sans tous les, les ratés que j'ai pu avoir au début, essayer de se lancer de la manière la mieux, meilleure possible, dans les meilleures conditions possibles pour essayer d'augmenter un peu cette passion de jour en jour. Et donc aujourd'hui, alors cette chaîne n'est plus d'actualité, mais cette chaîne m'a permis donc de rencontrer cinq personnes avec qui on a créé une nouvelle chaîne, Reborn. Donc j'ai certes moins de public qu'avant, mais on fait la même mission donc à cinq, euh, ce qui est donc pour moi bien plus convivial parce qu'on peut confronter nos idées, etc. Donc cette nouvelle chaîne, elle a maintenant, je dirais, un an. Euh, donc, comme je dis dit, voilà, c'est parti d'une envie commune. Euh, ces cinq personnes, elles me connaissaient de par ma chaîne YouTube. Elles m'ont contacté un jour dans les messages. Je leur ai répondu, bon, parce qu'à l'époque, je n'avais pas une audience non plus énorme. Je pouvais me permettre de répondre aux gens. Et puis, de fil en aiguille, on est devenus amis. Et donc, euh, ce projet commun est né il y a un an, même si avant, il y a eu bien un an et demi de réflexion sur quel format choisir, quelle longueur de vidéo, à qui on va en aller s'adresser, etc. And I do je suis lyonnais depuis ma naissance parce que je suis né à Éculi. Bon bon je ne suis pas exactement Lyonnais mais bon j'habite dans la banlieue lyonnaise donc j'ai toujours vécu à Lyon. Like Le lancement de ma chaîne ça a été sur un coup de tête. Parce que je faisais de la magie et j'avais envie d'essayer de partager ma passion, et puis à l'époque, bon, c'était l'émergence de YouTube, je crois que c'est en 2012, 2011 que j'ai lancé ma première chaîne, donc c'était l'époque où YouTube commence à faire parler de soi, puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas montrer un peu mes tours de magie aux gens, pour avoir des retours, des avis, des conseils, et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Alors l'évolution du matériel, au départ j'ai commencé, avec un appareil photo que je, que je volais, entre guillemets, à ma mère. Elle ne le savait pas. Euh, et puis, de fil en aiguille, ma mère m'a acheté mon premier appareil photo parce qu'au bout d'un moment, elle n'était pas dupe. Elle se rendait compte que son appareil photo disparaissait une fois par semaine. Et donc, aujourd'hui, bah, j'ai un, un réflexe. Euh, j'ai également pu investir petit à petit dans, dans des micros, etc. Mais ça, c'est parce que la vidéo est devenue une passion, finalement. J'ai reçu un chèque il y a un an de 25 dollars. Et ces 25 dollars, c'était 25 dollars qui représentaient 4 ans de travail. Donc, clairement, non. Alors au début, je n'étais pas du tout dans l'optique de me faire connaître, même si j'avais envie que mes vidéos soient vues. Mais je... peut-être que les gens sont tombés sur ma chaîne avec des recommandations YouTube. Bon, et puis après, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à trouver des groupes Facebook de magie où là, j'ai partagé mes, mes vidéos et c'est là que ma chaîne a commencé à, on peut dire, un peu décoller. Il y a un avantage qui est certain, c'est les décors, le multiple décors que coiffe la ville de Lyon pour pouvoir se filmer. Souvent, d'ailleurs, quand je filme en ville, par exemple devant le musée des confluences, j'ai des retours, ah tiens, t'étais à cet endroit, etc. C'est vrai que c'est sympa. de gens à Lyon qui, qui montrent la ville à travers des vlogs et je trouve ça assez sympa aussi de pouvoir retrouver sa ville etc dans, dans, dans des vidéos ou même pouvoir discuter certaines fois avec des gens, les retrouver. Il m'est arrivé de retrouver des, des, des youtubeurs euh, en ville pour discuter un peu vidéo etc donc c'est vrai que Lyon certes c'est pas Paris c'est pas le centre de la France mais on, on a beaucoup d'opportunités avant de me lancer pas du tout. C'était un grand saut dans le vide. Je ne connaissais rien à rien. Donc j'ai tout appris par moi-même. J'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient le même, la même chose que moi, qui avaient la même passion que moi, trois ans après le début de ma chaîne. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais jeune, j'avais 11, 12 ans. Donc pour moi, j'avais d'une peur d'aller vers les autres. J'étais assez jeune, mes parents n'avaient pas forcément envie enfin que, que je sorte à, à, à, enfin aller rencontrer les inconnus mais donc ma chaîne YouTube m'a aussi permis à devenir plus ouvert sur les autres, plus sociable je dirais aussi euh, et donc après trois ans à force de discuter avec des gens on s'est enfin rencontrés et là ça a pris un tout autre niveau parce que YouTube qui était un réseau social sur internet a pris une dimension très réelle et je crois que c'est ce qui m'a le plus apporté avec ma chaîne YouTube, les, les rencontres que j'ai pu faire grâce à cette chaîne finalement. Oui, très clairement. Euh, je connais, sur, euh, sur tous les abonnés que j'ai, j'en connais personnellement beaucoup, beaucoup. Je discute souvent avec eux, que ce soit dans les commentaires ou même de manière privée. Il y en a certains qui ont mon numéro, bon, ça c'est ceux avec qui je discute le plus forcément. Mais effectivement, j'ai des gens qui réagissent à ce que je mets, qui commentent, qui me donnent des conseils, avec qui je peux discuter longtemps sur un thème, donc oui. S'il a une idée dans la tête, c'est que cette idée, s'il l'a réfléchi, ne serait-ce qu'un jour ou deux, il s'est posé, il a, il a mis ses idées sur une feuille. Si c'est réfléchi, ça peut être que bien. Ça évoluera par la suite, c'est pas grave, si c'est très bien dès le début, mais il faut se lancer. Quand on a une idée, elle est rarement terrible, cette idée. Elle est rarement mauvaise, terrible dans le sens de mauvaise. Donc ça ne peut qu'évoluer. Et puis c'est grâce aux gens qui viendront commenter que ça évoluera. Bah, au départ, forcément, je n'étais pas du tout régulier. J'en publiais une par mois. Bon, Mon intention, encore une fois, n'était pas d'être le... d'avoir le maximum de vues possible au départ, d'être le plus actif possible. Et puis une autre grosse erreur que j'ai dû faire et qu'on m'a reproché certaines personnes, c'est de tourner à contre-jour donc euh, certes le plan était joli mais bon on voyait pas ma tête on voyait pas ce que je faisais donc apparaître noir ça donne un effet plutôt joli mais c'est pas très utile <rire> dès le début j'ai essayé d'avoir un joli cadrage pour mes vidéos. Et bon alors ça, euh, ça vient un peu s'opposer avec le fait que je faisais des contre-jours mais bon euh, j'ai essayé d'avoir un joli cadre et moi c'est peut-être un truc bête mais une vidéo avec un joli cadre c'est, je me dis bah la personne tient à passer un peu de temps à régler sa caméra, à voir comment positionner sa caméra pour rendre le, le truc un peu intéressant et c'est quelque chose qui m'intéresse moi et que je continue de faire aujourd'hui.